Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les réflexions qui sont systématiquement absentes, c'est-à-dire mesurées avec des intensités nulles lors d'expériences de diffraction des rayons X par un monocristal. Nous allons montrer que ces extinctions, dites systématiques, sont liées à la présence d'opérations de symétrie avec des composantes translatoires dans le groupe d'espace. Commençons par une analyse très simple à partir des réseaux directs et réciproques. Dessinons à gauche de l'image et en jaune un réseau direct bidimensionnel supposé infini. À ce réseau direct correspond un réseau réciproque, ici représenté à droite et en rouge. Nous n'avons pas superposé les deux réseaux pour plus de clarté. Matérialisons une maille primitive pour le réseau direct en choisissant la maille la plus évidente à partir de la géométrie du réseau, c'est-à-dire une maille rectangulaire. En appliquant les règles de construction usuelles, nous pouvons dessiner la maille réciproque correspondante. Maintenant, imaginons pour le même réseau direct une maille double en multipliant par deux le paramètre B. Nous voyons que le paramètre réciproque, B étoile, est corrélativement divisé par deux, conformément aux règles de construction de l'espace réciproque. La maille directe est deux fois plus grande que la maille directe de départ et la maille réciproque est deux fois plus petite que la maille réciproque initiale. Notez que les nœuds du réseau direct sont toujours aux mêmes endroits. La périodicité n'a pas changé. Par conséquent, les nœuds du réseau réciproque qui vont correspondre à des réflexions d'intensité non nulle lors d'expériences de diffraction sont ceux qui sont matérialisés par les petites sphères rouges. Pour autant, le réseau réciproque est celui qui s'appuie sur les paramètres de maille A étoile et B étoile. Il est donc nécessaire d'introduire des nœuds supplémentaires, ici matérialisés par des cercles, qu'on peut qualifier de virtuels et qui ne conduiront pas à des réflexions. Les intensités mesurées pour ces nœuds supplémentaires seront donc systématiquement nulles. Comme nous sommes dans un espace à deux dimensions, les réflexions HK avec K paire auront une intensité a priori non nulle, alors que les réflexions HK avec K impair seront systématiquement éteintes. Regardons ce qui se passe au niveau des fréquences spatiales en prenant un exemple à une dimension avec deux atomes par maille primitive, mais en choisissant comme nous venons de le faire une maille double. Le calcul de la transformée de Fourier nous montre que seules les fréquences spatiales paires correspondent à des amplitudes non nulles. Les coefficients de Fourier des fréquences impaires sont nuls. Pourquoi en est-il ainsi Imaginons ce que pourrait être la contribution dans la série de Fourier d'un terme de fréquence impaire égal à 1. En jouant sur la phase, nous pouvons faire correspondre la partie positive de l'acide solide en rouge avec les deux atomes de gauche. Nous voyons cependant que ce qui contribuerait positivement à la construction des deux atomes de gauche dans une sommation de Fourier serait totalement inapproprié pour les deux atomes de droite, avec une contribution symétrique négative. Comme les deux contributions, l'une favorable à gauche et l'autre défavorable à droite, jouent l'une contre l'autre, le résultat est une amplitude nulle pour ce terme de fréquence impair de 1. Il est assez facile de voir qu'il en sera de même pour tous les termes de fréquence impair. Nous retrouvons bien l'extinction systématique. Reprenons notre analyse à partir des réseaux, mais cette fois-ci avec un réseau de bravets particulier pour un système cristallin orthorhombique. Pour le réseau direct, à gauche et en jaune, il est possible de choisir une maille primitive. Ce choix induit la maille réciproque matérialisée sur la figure de droite. Le choix d'une maille primitive n'est cependant pas approprié car il ne respecte pas la symétrie du système cristallin orthorhombique. Il est nécessaire de choisir une maille deux fois plus grande centrée de type C. Notez que le centrage induit une opération de symétrie de translation qui ne correspond plus à une translation de maille. La maille réciproque est alors deux fois plus petite. Nous voyons qu'il est nécessaire d'ajouter des nœuds qui conduiront à des réflexions d'intensité systématiquement nulles. Parmi toutes les réflexions HKL, seules les réflexions pour lesquelles la somme H plus K sera paire auront une intensité a priori non nulle. Les réflexions avec la somme H plus K impaire seront systématiquement éteintes c'est-à-dire mesuré avec une intensité nulle. Il est ainsi possible d'établir une règle d'extension systématique pour chacun des réseaux de Bravais avec un centrage. Considérons maintenant une structure avec une opération de symétrie de groupe d'espace comprenant une partie translatoire, comme c'est le cas sur cet exemple avec l'axe hélicoïdal de 1 selon A. Contrairement à ce que nous venons de voir pour les réseaux centrés, il n'y a pas ici de translation autre que celle qui correspond aux translations de mailles. Il n'y a donc pas d'extinction systématique pour l'ensemble des réflexions HKL. Cependant, si nous projetons la structure sur l'axe A, nous voyons apparaître une périodicité deux fois plus petite que la périodicité initiale selon A de la structure. Par conséquent, si on ne regarde plus l'ensemble des réflexions HKL mais uniquement les réflexions H00 qui correspondent à des fréquences spatiales selon la seule direction A, nous observons une extinction systématique avec les réflexions H00 éteintes pour les valeurs impaires de H. Il en sera de même pour tous les axes hélicoïdaux en fonction de la direction de l'axe et de la translation impliquée. Qu'en est-il pour les plans de réflexion avec glissement Puisque nous avons une partie translatoire dans chaque opération de symétrie, il doit y avoir une condition des sanctions particulières associée à chaque plan. Regardons l'exemple d'un plan de glissement de type A perpendiculaire à B. Nous pouvons imaginer projeter la structure sur l'axe A, mais il est possible de faire mieux en projetant la structure non pas sur l'axe A, mais sur le plan AC. En faisant cela, nous voyons une périodicité divisée par 2. Comme la projection a été faite sur le plan AC, la règle d'extinction porte sur la réflexion H0L avec une absence systématique, c'est-à-dire une intensité diffractée nulle, lorsque H est impair. Que se passe-t-il lorsqu'on est en présence d'un plan de réflexion avec glissement de type N Prenons l'exemple d'un plan de glissement de type N perpendiculaire à C. En projetant la structure sur le plan AB, nous voyons apparaître un centrage de maille de type C. Cependant, ce centrage n'existe pas pour la structure tridimensionnelle. Il n'est présent que dans la projection sur le plan AB. Par conséquent, l'extinction est analogue à celle du centrage de type C, avec une absence des réflexions pour lesquelles H plus K est impair, mais uniquement pour les réflexions de type HK0 et pas pour l'ensemble des réflexions HKL. Ce tableau résume l'ensemble des règles d'extinction systématique pour les différents plans de réflexion avec glissement. Dans cette vidéo, nous avons vu comment les éléments translatoires dans les opérations de symétrie de groupe d'espace, translation liées à un centrage de maille, axes hélicoïdaux et plans de réflexion avec glissement, introduisaient des extinctions systématiques lors d'expériences de diffraction des rayons X par un monocrystal. Notez qu'à l'inverse, L'observation de ces extensions sur les clichés de diffraction permet d'identifier les opérations de symétrie associées.